Vous m'entendez Ah oui, ça y est, je vous entends. Ah, que voilà. Vous, ce que vous étudiez, c'est le, le travail dans les mondes virtuels, en fait, l'idée du travail. Oui, donc le thème de base sont les sociabilités numériques. Okay. Donc ça, c'est le thème du séminaire. Et alors moi, j'ai effectivement les, jeux, les gens qui utilisent Second Life comme lieu de travail. Oui ah ben, là, c'est bon. Le, le mieux, c'est peut-être que je vous Allons. emmène dans une voiture pour vous montrer tous les points où il y a des lieux de, qui ont servi ah, pour on le travail. là-bas. Mais il me semble que vous êtes déjà venu non, sur l'île parce que ça me dit quelque chose. Je vous avez vu une fois, il me semble. Euh, je suis venu il y a maximum une semaine. Enfin, ça fait pas oui, parce le que le nom me, me dit euh... quelque chose. Il me semble que je vous avez aperçu sur l'île euh, à côté. Oui, il faut cliquer. Ben, je crois que c'est droit. Euh, ah oui. Ah voilà, ça y est. Voilà, voilà c'est bon. Alors là, donc on peut pas... Donc, là, c'est l'expo qui a lieu en ce moment. J'en je, viens, j'étais hier... Euh, J'ai une, une, une expo en ce moment au Palais du Cal de Mantoue qui est là, voilà, qui est reproduite à l'identique, donc là il y a l'affiche. ça c'est la euh, la vraie affiche. En fait, qu voit là. Voilà. ce que vous faites c'est euh, reproduire donc, les endroits que vous allez aller, où vous allez exposer. Ben, C'est-à-dire que là, pour celle-là, j'ai reproduit d'abord le lieu, je l'ai visité d'abord une première fois puisque j'ai été pour euh, prendre le rendez-vous pour voir le lieu, donc je l'ai reproduit à l'identique, j'ai ensuite posé les œuvres que je pensais pouvoir mettre dans l'expo, et ensuite, une fois que je suis arrivé sur place, je n'ai pas essayé de reproduire, mais disons que j'ai essayé de faire à peu près ce que j'avais prévu. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, la maquette qui est là, elle a légèrement évolué par rapport à la maquette de travail. Elle était différente, la maquette de travail. Mais celle-là est plus proche de la réalité, parce qu'il y a plein de choses, évidemment, qui pas, que je n'avais pas prévues ou qui ne pouvaient pas s'accrocher. Ou on m'a dit bah, « là, on n'a pas le droit », etc. Voilà. Mais disons que pratiquement tout est à l'identique et aux mêmes mesures que sur la, le réel. Et ça m'a permis de savoir le nombre d'œuvres ah oui. que je devais emmener, cest à quelles œuvres je Et ils ont oh, passé presque deux minutes de film où on visite l'expo, avant la même qu'elle existait. Et que après, vous faites euh, dans l'exposition. Oui, c'est-à-dire que je me sers de... Avant, quand j'étais euh, jeune, il y a longtemps, je faisais des maquettes en carton, des... Euh, des, des expos que j'allais faire pour voir où j'allais poser les œuvres. Après j'ai fait des maquettes en cinéma 4D, un logiciel de 3D pour pouvoir voir ce que ça allait mm -hmm. donner. Et maintenant je le fais directement en Second Life. Et en plus ça me permet de conserver l'exposition et de la faire simple, visiter. Euh, aux États-Unis c'est pas moi qui ai fait l'accrochage. J'ai envoyé les œuvres. J'ai pas été aux États-Unis donc euh, ah, la, la galerie a fait l'exposition et donc elle m'a envoyé les photos. et J'ai simplement reproduit ici. L'exposition pour qu'on puisse la visiter, euh, même sans le, y aller. Euh, pour le Ça carnaval de Nice, je fais un carnaval virtuel dans Second Life sur la place qui est ici, voilà, c'est cette place-là, sur la croisette à Cannes. Et pour une exposition, j'avais peint entièrement le, le musée. Ils avaient tendu des toiles lié. partout sur les, les et les visiteurs avaient à la fin de l'expo une deux deux ordinateurs, deux avatars, ils mm -hmm. pouvaient me rencontrer. Ah bah tiens, il y a Chapi qui est là. Ça, c'est la directrice de l'office du tourisme. Voilà, elle va monter aussi. Voilà. Comme ah oui. ça. voilà. Alors, c'est une étudiante. Enfin, je ne sais pas si vous êtes étudiante ou euh, étudiante en belge. Oui, je suis étudiante. Voilà. C'est un oui. séminaire sur le, les mondes virtuels. Voilà. Voilà. Et donc ah oui. voilà, ça, c'est l'expo telle qu'elle était, sur la même dimension. Alors, tout mmh. ça, c'était peint. C'était entièrement peint. Voilà. Donc après, il y a le L'évolution de la médiatisation avec et la, la, la caméra. À la fin, il y avait secours. un grand écran qui présentait mon île, et il y avait des ordinateurs comme on voit ici, voilà, sur le côté. Et là, il y avait un avatar de, donc que les gens pouvaient manipuler. Il y avait une webcam qui m'envoyait chez moi, ici, dans, dans cette salle-là, en fait, qui m'envoyait la, la, la, la vue de l'expo, donc des visiteurs, et je voyais passer les visiteurs devant l'ordinateur et je les appelais. Donc mon avatar les appelait, il leur disait venez venez, je veux voilà je suis l'artiste et donc ils venaient et ils pouvaient revisiter avec mon avatar l'exposition euh, virtuelle et donc me poser ça des questions et sur. Il y, les y cours. a beaucoup de gens qui viennent euh, faire des visites comme ça. Alors ici ça dépend, non ça arrive, il, y a, il commence à y avoir des universités quand même de différents de, pays au Mans, c'est une ville française et donc là c'est pareil, j'ai fait la préparation de l'expo avant, j'ai construit l'expo avant de vous la faire déjà en. Vente des œuvres via Second Life Alors, des, des œuvres réelles, très peu. C'est plutôt des œuvres virtuelles. On vend des œuvres virtuelles. Il y a des collectionneurs d'œuvres virtuelles. Mais c'est plus pour s'amuser, d'ailleurs. L'autre jour, il y a une dame de Détroit qui m'a acheté au moins une quinzaine d'œuvres. Voilà, de... Et encore, moi, j'ai très peu d'œuvres à vendre sur Second Life. J'ai oublié d'en mettre. Parce que je ne fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent dans Second Life. Ça me coûte plus d'argent que ça m'en rapporte. Mais euh... Du coup, vous, vous avez. Vous avez dû investir dans l'île sur Second Life Oui, cest là, j'investis beaucoup puisque c'est très cher, le, les îles. Donc, euh, ça coûte assez cher quand même pour, euh, pour s'amuser. Et ça vous rapporte quelque chose au final oh, Ça me rapporte... Euh, moi, moi, de toute façon, ça me plaît déjà d'avoir de, de, créé un monde virtuel et de vivre à l'intérieur un peu comme si on vivait dans une œuvre, disons. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'a toujours intéressé. Depuis toujours, j'ai toujours ah. eu cette démarche d'essayer d'être à l'intérieur de l'œuvre, d'être le... Plutôt la créature que le créateur. Donc ça a été depuis toujours, parce que j'ai même posé nu comme modèle euh, dans ce cadre-là. Le sens de mon travail, c'est ah, un peu bon. ça. C'est d'aller de plus en plus vers la virtualisation et de vivre à l'intérieur d'une oeuvre. En fait. Donc là, je vis à l'intérieur de l'œuvre donc je suis content. Et ça, ça ouais. fait combien de temps que vous êtes sur dans le voilà Ça doit faire au moins 8 ans, je crois ben, C'est simple, il faut regarder sur mon avatar. Et vous venez comme ça, alors tous les jours euh... enfin, Presque, là je ne suis pas venu pendant vous, 3 vous jours savez, ou 4 jours, parce que j'étais à Mantou, justement j'étais à Mantova, et à l'hôtel j'avais un très mauvais ouais. réseau, donc je n'ai pas pu trop me connecter. Mais même quand je suis à l'hôtel, des fois à l'étranger, je me connecte pour dire bonjour à chacun. J'ai peint donc la salle, j'ai peint au fond euh, l'espace pour mettre un écran, et on projetait avec un vidéoprojecteur le live depuis mon... Euh, depuis mon île et donc les gens qui visitaient la Biennale pouvaient me voir en direct donc, dans Second Life et me poser des questions et parler avec moi voilà. étaient... j'étais en live en permanence oh, pendant ça c'est la reproduction d'une salle que j'ai peinte hein, dans un collège qui s'appelle ah, la salle moyenne. ça permet maintenant. de le faire visiter disons de quelque chose que personne ne pourrait visiter puisqu'il est dans un lycée donc on n'a pas le droit d'y aller donc, ça me permet aussi de faire visiter ah oui. des choses que je ne pourrais pas, soit pas faire visiter, soit qui n'existent plus et que je peux. Je continuer. vais simplement chercher les œuvres sur Second Life. C'est-à-dire, pour préparer l'expo, je prends les œuvres là où elles sont, dans le musée ou dans d'autres expos, et je dis celle-là est libre, donc je vais la mettre dans cette expo-là. Et je l'amène là, et ça me permet de savoir. À moins qu'on aille tout de vais... suite au lieu de travail en avion, comme ça je vous amène en avion, c'est rigolo. Voilà, voilà. On, va prendre on va descendre. <rire> donc, on va se lever. Alors le premier qui monte, ça doit être moi, attendez, je monte, voilà, un... ça c'est un avion en libre service d'ailleurs, hein, si on peut le prendre, voilà. Ah donc je peux prendre l'avion et aller visiter Oui, mais souvent on tombe, hein, si on n'a pas l'habitude, on checkera. Bah, Chapi est monté <rire> devant, si vous montez, euh... vous allez beaucoup vous de... aller derrière, voilà, vous êtes là, voilà. vous êtes là, voilà. on va partir, Attends. voilà, on y va, a... c'est parti, alors on passe au-dessus de Valoris, Là, on passe au-dessus de la Collégiale du Mans. On peut... Ah, ben, bah, je... on a oublié de visiter Melun. Melun, c'est une expo que j'ai fait aussi en France, qui était reproduite entièrement. On a oublié de la visiter, ça, ah oui. bon. Il y a la tour, donc la Tower on peut la visiter jusqu'en haut. On... Alors là, on change de simulateur à chaque fois. J'espère je pas... qu'on ne va pas on vous va perdre. On va à la factory. C'est là où il y a le travail, en fait. C'est là où il y a le... toute la partie du travail. On va essayer de se poser sur l'aéroport. Voilà. Toc. Voilà. Voilà, on est posé. Voilà. Stop. Maintenant, on peut, voilà, on peut se lever. Alors là, on est carrément à l'autre bout de l'île. C'est pour ça voilà mieux y aller en avion, parce qu'en voiture, c'est long. Alors là, c'est un lieu où je travaille les sculptures. Avant, je travaillais sur les logiciels 3D. Et maintenant, je travaille directement dans ce grand Ça me permet de, de tester donc le, la réalisation d'une sculpture avec les ombres. Ah, mais la photo. Voilà, là, je sais pas si vous, avez, vous la voyez déjà. Mais... Ah oui voilà, donc ça, c'est la, oui. la sculpture réelle. Voilà, je veux changer, par exemple, l'emplacement du M. Je vais le mettre sur la tête, par exemple. Je dis, tiens, j'ai envie de mettre le M. Je voudrais vraiment avoir une vision, disons, de la sculpture telle qu'elle pourrait être. Voilà, c'est pas beau, par exemple. Là, c'est pas beau du tout avec ça. Donc, je peux l'enlever. L'arbre, je peux... Voilà, tout ça, c'est des projets de sculpture. Projet de découpe d'acier, disons. Mais le système qui permet de faire cette découpe dans Second Life est le même que celui qui permet de découper l'acier avec des robots de découpe. C'est le même... Le même il système... Vous emmenez emmener Chapi, bah, Chapi je, des objets 3D qui sont reproduits avec une imprimante 3D. Ça permet de faire des expos d'objets de, 3D qui sortent de Second Life. Voilà. Donc là, par exemple, cet objet-là, il a été reproduit par une imprimante 3D, on le voit ici. Ouais. Et là, vous, on va ouais. aller voir maintenant le, un travail, le Château de Graffini. Et donc c'est une expo que je vais faire prochainement au mois de, je ne sais plus, je crois c'est à fin juin. Si vous rentrez dedans, il y a le plan. Euh, avec les mesures qui... Moi ah, j'ai une dimension à l'identique de la Et ça me permet aussi de voir les dimensions. Je vais peindre le milieu des... des... Je me sers là d'un studio, comme un studio pour faire des, des films, photos. pour pouvoir le détourer, le mettre dans une affiche. Ici j'ai filmé une performance où on a dansé avec Chapi hein, sur un balcon, qui était la reproduction d'un balcon, j'ai projeté a su... le même balcon virtuel sur un mur où il n'y avait pas de balcon, et on avait l'impression qu'il y avait une fenêtre avec des avatars ouais, qui... Ça, ça Je peux vous donner le lien si vous voulez voir le film de... Ah, c'est un studio avec fond bleu quoi. C'est comme dans au cinéma. Alors quoi. on va monter avec Chapi. On va aller voir sa résidence d'artiste. drive. Voilà. Allez Chapi. On va voir ta résidence. Donc là j'ai créé une résidence d'artiste. Pour l'instant la première artiste exposée c'est Chapi, mais là il y a Chapi qui fait ses œuvres. Et donc Chapi fait ses œuvres là qui sont comme des œuvres de. En vrai ou pas Ben non, Chapi t'es jamais exposé en vrai. Ben, la plupart des artistes okay. de Second Life n'exposent pas en vrai, même pour certains, on les connaît pas du tout, on sait pas quelle est, quelle est leur vraie identité, disons. Il bon, y en a quelques-uns, il oh, y en a un par exemple qui euh, n'avait jamais exposé, et puis un, il a fini par exposer à force d'exposer de, de, dans le... C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que Second Life amène certaines personnes qui n'ont jamais osé exposer à exposer par la suite, parce que ça leur a permis d'avoir l'expérience de, de l'exposition, disons. Donc ça permet aussi de créer une expérience qu'on n'aurait jamais osé faire aussi. Ou même des chanteurs qui peuvent chanter dans Second Life parce qu'ils n'osent pas chanter en vrai. Et qui un jour ou l'autre vont faire des vrais concerts parce qu'ils ont eu le courage de chanter devant un public et de faire une expérience en fait. peut aussi jouer, d'expérimenter de, sans risque puisqu'on ne sait pas qui est derrière l'avatar. D'expérimenter sans risque à la fois l'expo, le chanter, etc. Et des sculptures. Et donc il y a des gens qui ont acheté pour 10 euros ou 20 euros une sculpture virtuelle en édition. Et depuis, ils ont Change leur nom hein. à, à un propriétaire. En fait, c'est les personnages en 2D qui sont jaloux de la 3D, parce que ils, eux, sont, ils sont pas contents, fixe, hein. ils se rebellent contre l'Avatar, qui justement peut faire des visites guidées, qui prend oh, la vedette. Je crois qu'on peut monter avec le taxi, chapi. <rire> L'escalier, on arrive à le monter avec Attends, le taxi. j'ouvre la porte, voilà, j'ouvre <rire> la porte. Ça y est, les portes sont ouvertes. Alors on va essayer de monter dans les... chez les rebelles, attention. On ne va pas rester longtemps. Et donc ici, il y a... Ah, ils, Ils nous attaquent. Aïe aïe aïe. Oh la S'ils qu'ils ont vu que j'étais là dans la voiture Voilà, donc eux, oh il y a un trou là. Attends, il y a un trou, Chapi. Ils on peut passer contre le régime de l'artiste. Non, Est-ce qu'on. Tu veux qu'on tombe au avec le taxi Si tu veux, j'ouvre et on tombe dans la carrière. Et... Ils ont tout leur matériel de propagande contre Moya, les personnages qui ont subi les, les bombardements. Et pourquoi pas C'est pour le jeu ou vous avez une idée derrière la tête euh, en créant ça ben, L'idée c'était de parler du problème du passage de la 2D à la 3D. C'est toujours le pro mon problème par rapport à... Puisque vous êtes belge, moi j'ai toujours dit que je voulais devenir euh, Tintin plutôt qu'ergé, disons. Donc c'est l'idée du créateur et de la créature, puisqu'ils ne peuvent pas être euh, créateurs et créatures, ils sont que des petits personnages. Parce que quand j'étais jeune, je disais toujours que le Hergé prenait la vedette de, sur Tintin en signant les autographes, alors c'est Tintin qui devrait signer, c'était lui la vedette. Ouais. Ah. Parce qu'il y avait un, y a un festival japonais de machines tournées aussi dans les jeux vidéo, c'est des machinimas. Et donc j'ai créé, j'ai voulu créer la civilisation Moya, donc j'ai fait des tas de scènes dans l'île où on a été tout à l'heure, dans le décor. Créé et j'ai jamais eu le courage de finir le, le film Mais bon. donc là j'ai en attendant j'ai gardé tous les éléments ici pour, ah, voilà. comme une espèce de réserve de, de Attends, on, va aller, on monte à la chapelle est-ce que tu sais il y a, sais, fond, il y a un écrivain français qui s'appelle Raymond Roussel qui avait un camion Rolls Royce qui oh. servait de camping car ah, on va aller voir la chapelle la ah, ben, est tombée d'accord voilà. elle a encore tapé oh je sais pas si on a bien fait de monter avec chapelle alors, la voiture c'est pas fait pour le village en fait. Le village est très étroit. Voilà, alors on monte là, voilà. alors, on monte ici, alors, on monte là. On va arriver au musée de la chapelle. Alors là, par exemple, c'est intéressant parce que la chapelle existe en vrai à Clans, donc dans le Haut Pays Niçois, mais le musée n'existe pas. Mais dans ce cas-là, ça m'a permis de faire un musée de la chapelle avec l'historique de la chapelle. On a aussi la maquette de la chapelle. Alors il faut monter là. Là il faut Et monter là. Pour faire la première messe, c'est une collègue à vous, donc une étudiante de Louvain aussi qui avait fait l'étude là-dessus. La première messe avec un prêtre, donc dans Second Life, c'est la première messe au monde, dans un monde virtuel. Donc on a fait une messe, le prêtre à Noël a fait une messe de Noël. Il euh, y avait des avatars, que j'avais mis des sièges. Alors des par avatars. exemple ici, je peux, on peut acheter le livre de, de la chapelle voilà, Si vous cliquez dessus, vous chargez une page web qui permet d'acheter le livre ouais, avec une carte euh, bancaire en fait. Par ouais, exemple, cet Angélus de Millet mille qui a été fait en partie avec une image numérique. L'avatar est numérique, le reste est peint. Il a été exposé pour les 150 ans de de Millet à Barbizon. Donc, Donc, ça ça c'est une œuvre qui est exposée en ce moment à l'art d'Antibes qui est exposée dans une galerie, la galerie Franck-Michel en ce moment. Mais elle est plus petite que ça, évidemment. C'est d'après Archimboldo. Il faut, Alors, faut sauter du balcon, il faut juste passer, traverser le balcon, et on tombe. Alors, bing, bong, voilà, toc. Alors là, il y a encore les contestataires qui sont sur la place. Là, ils ont cassé la vitrine de la boutique, puisqu'ils sont contre la commercialisation, contre la dérive du Moyaland. Donc ils, ils ont dedans, cassé la on vitrine. On peut acheter, là aussi, on peut acheter la clé USB qui correspond qui est faite à partir de mon avatar et un powerbank aussi pour charger On les peut chiffres. aussi prendre un t-shirt gratuit euh, on peut prendre des t-shirts gratuits aussi et on peut même acheter le livre l'art dans le nuage, c'est un livre que j'ai écrit sur les mondes virtuels et le futur de l'art dans les mondes virtuels donc là c'est la reproduction des peintures qu'il y avait dans le, dans le lieu et après on va, on va aller en Corée donc, le, le, on peut dire que carrément le, le musée en partie a été construit à partir d'une maquette de Second Life et c'est un premier toi qui avez créé la maquette du musée Non, pas l'extérieur, parce que l'extérieur existait déjà, mais l'aménagement intérieur, ah oui. disons, a été fait en collaboration donc, avec cette collectionneuse et galeriste, A euh, partir ça de a permis aussi de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, dans la visite du lieu. Que que que. Le jour du vernissage, on était en direct avec Second Life, et en même temps en direct avec le Portugal, puisque j'avais la Biennale de Servera. Et donc il y avait des Portugais qui discutaient ah, bah, bah, bah, la, la sculpture quoi. qui est là, à l'extérieur du musée, elle a été reproduite mmh. dans Second Life au départ et ensuite construite en réel. Voilà, donc là, c'est des œuvres oui. qui ont été posées avant dans Second Life et les Coréens ont fait exactement ce qui était dans Second Life. Merci, ben, en tout cas, grand merci en tout cas. oui, bientôt. Je sais pas.